Salut à tous, c'est Kino, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'espère que vous me pardonnerez. Mais aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur cette vidéo, sur mon avis un petit peu personnel autour de Halo, comment je vois Halo aujourd'hui et peut-être comment je peux le voir dans le futur. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à aller voir les dernières vidéos qui ont été réalisées par Eridil où il va parler de toutes les news, les leaks, les licenciements, les interprétations que l'on peut conclure Aujourd'hui, si vous ne les avez pas vus, vraiment, je vous conseille d'y aller euh, pour vous mettre à jour. Je les mets en description pour que ce soit le plus simple possible. Vraiment, ça vaut le coup. De mon côté, il faut savoir que j'ai découvert Halo en 2004 avec Halo 2 chez un pote. Donc là, petite rétrospective, je raconte ma vie. Et qu'à ce moment précis, donc justement ben de ma vie, je n'ai plus jamais réussi à lâcher Halo. J'ai dû m'acheter dans la foulée une Xbox avec Halo CE, Halo 2. Euh, plus tard quand il est sorti, donc Halo 3, tous les Halo, tous les livres, voilà. Je crois, je crois que les livres, je les ai tous, du moins tous ceux qui sont sortis en français. J'ai une belle collection de figurines, mais bon, ben, je, suis pas, je suis loin d'avoir la plus impressionnante de france et au niveau collection j'ai tendance à me perdre aussi parce que ma collection dr Who commence à vraiment euh, rivaliser celle sur halo mais je crois je crois que je m'égare totalement donc en fait ça fait 13 ou 14 ans que je fais des vidéos sur halo en règle générale et ça doit faire 11 ou 12 ans 12 ans je pense euh, que je fais des vidéos sur cette chaîne ci pour partager ma passion pour halo avec vous halo c'est vraiment une énorme part de ma vie et euh, donc voilà c'est juste pour vous dire pour revenir sur des choses pour que vous voyez le, le fan que je suis et, et bien en fait, Halo Infinite, je ne l'ai même pas acheté. J'ai pu y jouer avec, euh, avec le, le Game Pass. Euh, et en fait, ce, ce jeu, quand on regarde ma, ma collection, quand, ce jeu n'existe pas pour moi. Ce jeu, euh, il n'existe pas. Et même avant sa sortie, je commençais à, à sentir que les choses allaient mal tourner. Mais à la base, je pensais que ça allait juste mal tourner par rapport à moi. Je pensais pas que ça allait partir aussi loin que ça. Alors je ne vais pas parler de multijoueur en tant que tel. Je vais vraiment parler de, de, de, de campagne. Euh, parce qu'en fait, justement, donc euh, dès les premières images multijoueurs de Halo Infinite qu'on a pu avoir, donc j'ai vu ce souhait de retourner en arrière niveau gameplay, et par logique, euh, je me suis dit qu'ils allaient faire la même chose sur euh, sur tout le jeu, sur euh, voilà vraiment un total retour en arrière. Euh, ils avaient notamment dit que Halo Infinite devait être un reboot spirituel, mais à la base, on sait pas ce que c'est un reboot spirituel. Donc, en fait, finalement, on se retrouve avec l'arc de Cortana qui s'est terminé en off, avec l'arc d'Atriox, qui était un personnage qui était vraiment badass dans Halo Wars 2, euh, qui s'est transformé en anecdote, en intro de jeu, et, euh, et le jeu en lui-même, donc euh, Halo Infinite, il ne raconte plus rien, puisque tout, tout, tout l'intéressant, en fait, s'est passé que dans une cinématique qu'on n'a pas vu, en fait, euh, où le, le Major était euh, en coma euh, dans l'espace, euh, voilà. Donc en fait, pour moi, on nous a volé des choses cool, alors déjà que ça aurait pu être vraiment euh, hard euh, dans une série ou dans un film, par exemple, là c'est un jeu vidéo, on est censé vivre ces moments, et je me sens aujourd'hui complètement trahi, et j'ai du mal à me réinvestir au niveau de l'histoire, euh parce que j'ai vraiment l'impression que l'histoire a été balayée, quoi. Et est-ce qu'ils ne vont pas refaire exactement la même chose pour les prochains jeux, de, de balayer le truc Donc, moi, quand j'aime quand une histoire, j'ai envie d'y rentrer le temps, j'ai envie de, de la vivre... Et si c'est pour avoir des espèces de chapitres parsemés euh, par-ci, par-là, qui n'ont jamais de début, qui n'ont jamais de fin, qu'est-ce que c'est que ce, ce truc En fait, pour moi, ce n'est pas ce que j'attends d'une histoire et ce n'est pas ce que j'attends d'un univers. Sauf que, bon, ben bah voilà, alors que j'avais du mal à me remettre de mon dégoût, euh, Microsoft, il connaît une vague de licenciements. Ça, je pense que donc vous le savez, sinon, comme je disais, Eredil en a fait une vidéo. Et cette vague de licenciements va notamment toucher 343 Industries, qui est donc en charge de Halo. Et ça va vraiment toucher en fait l'équipe qui est en charge de l'histoire de la licence. Et eh bien de mon côté, en fait, je vois ça d'un très bon oeil. Je vois ça vraiment de la meilleure des façons. Parce que Halo 5 avait des problèmes. Et je veux bien accepter qu'il y ait un jeu à un moment donné qui ait une histoire, qui a un bug. Ça peut arriver. Hein on est tous humains, euh, on regarde une série, il peut y avoir une saison qui a un problème. Ça ne veut pas dire que les saisons suivantes vont avoir un problème. Là où il y a un problème, c'est quand ça commence à durer. Et là, visiblement, tu as eu un problème sur Halo 5, tu as un problème sur Halo Infinite. Ça fait quand même deux jeux consécutifs qui ont des problèmes. Et on est quand même sur euh, six ans de développement euh, entre les deux jeux. Donc, c'est quand, quand même bien chaud. Ça fait un moment qu'on n'a pas pu on va dire, rêver euh, avec, euh, avec Halo. Donc, je suis pas du genre à cracher sur l'histoire même quand les choses me plaisent pas je parle pas que d'alo, je parle de tout en règle générale j'accepte mais là là où je me sens trahi c'est que 343 n'a pas du tout assumé en fait sa propre histoire et préfère tout jeter en mode rapide sous le tapis, euh, comme, euh, comme j'ai pu dire, euh, comme j'ai pu commencer à dire tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me révolte. Le fait de, de ne pas assumer son histoire, de la conclure en mode fufu et de passer à autre chose. c'est Voilà, je ne je, je sais pas comment le dire plus que ça, plus que ça me, ça me révolte et ça me dégoûte et je me sens trahi. Donc en fait, aujourd'hui, de savoir qu'il va y avoir une nouvelle équipe qui va être en charge de la campagne... Euh, pour moi il y a un intérêt qui remonte, il y a, y a quelque chose qui me rassure personnellement en tant que fan, s'il y avait des gens qui n'arrivaient qui pas à faire leur truc, qui n'arrivaient pas à assumer leur histoire, qui faisaient un petit peu le... le enfin c'est eux qui, qui ont foutu le bordel, mettre une nouvelle histoire euh, dans la licence, pour moi, euh, bah, c'est un petit peu ce qu'il faut à l'heure d'aujourd'hui, c'est trouver un lien. Euh, une cohérence entre les épisodes, ne pas mettre des trous de l'enfer au milieu. Euh, voilà, donc pour moi, une nouvelle équipe, c'est peut-être en fait ce qu'il faut à la licence. Donc certaines personnes voient peut-être ces licenciements d'un mauvais oeil, se disent peut-être que Halo est vraiment dans quelque chose de mauvais, mais je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire, et personnellement, c'est quelque chose que j'attendais même plus rapidement que là, ça fait déjà un moment que le jeu est sorti, euh, je pense qu'ils auraient pu réagir plus rapidement, euh, ça nous aurait peut-être valu euh, un jeu, peut-être que là il va falloir attendre 5 ans pour avoir un, jeu, un nouveau jeu Halo avec le, avec le, le Major, euh, on aurait pu peut-être avoir ça un peu plus rapidement. Mais quoi qu'il en soit, au vu de, de tout ce qui se passe, en fait, euh, on a des raisons de se poser des questions en tant que fan. Alors... Je vais parler ici d'une interprétation vraiment personnelle, c'est une libre interprétation de, de, de tous les éléments qu'il peut y avoir, ce ne sont pas des leaks, ce n'est pas quelque chose qui a été sous-entendu par quelqu'un de chez 343 ou par quelqu'un qui a l'habitude de leaker des choses, non, c'est vraiment juste mon interprétation personnel sur la chose l'interprétation de nicolas même pas l'interprétation de kino l'interprétation de nicolas si moi j'étais à la tête de 343 en fait simplement et je pense que vous devez vous en douter ce n'est absolument pas le cas euh, je ne suis pas du tout dans les petits papiers de 343 et ce n'est pas moi qui dirige 343 alors Aujourd'hui, on sait qu'il y a un projet Halo qui est fait par euh, certaines Affinity, je crois que c'est ça le, le, le, le nom du studio. Donc c'est un studio qui a travaillé avec 343 sur à peu près tous leurs jeux. Et à la base, ce projet, pour le moment caché sous le nom de Tatanka, serait une espèce de Battle Royale en version Halo. Donc on n'en sait pas plus, on ne sait même pas véritablement si c'est vrai que c'est un Battle Royale, c'est ce qu'on suppose, c'est ce que les leaks laisse euh, présumer mais les derniers événements laisseraient aussi entendre qu'il y aurait plus que ça derrière ce nom de projet donc on a un projet secret qui aurait grossi en intérêt, pour moi il pourrait donc s'agir en fait d'une nouvelle campagne pour essayer un petit peu de rattraper leurs conneries, sauf qu'il leur faut une campagne qui doit absolument marcher, sinon Halo est vraiment fini, le jeu il est vraiment foutu euh, les fans auront vraiment perdu euh, confiance littéralement en Halo euh, version jeu vidéo, et donc tant qu'à faire pour eux, il faut aussi que ce soit une campagne qui soit rapide à développer pour euh, pour pas trop tarder quoi parce que sinon plus on va passer plus euh, bah, les fans vont se détacher d'halo et si les jeux sont mauvais il y aura pas de nouveaux fans qui vont venir et à la fin bah, en fait la licence va mourir toute seule. Donc pour rappeler ce, ce studio Certain Affinity a notamment bossé sur la version Halo CE Anniversary, c'est pour ça que je serais absolument pas surpris, c'est ce que je vous disais donc vraiment c'est mon, mon interprétation. Je ne serais vraiment pas surpris qu'on ait droit à un Halo 3 Anniversary pour essayer de récupérer les fans d'Halo. Jeu facile à faire, on sait qu'il plaît, euh, enfin facile à faire puisqu'il n'y a que des assets à faire. Euh, on sait qu'il plaît, donc les gens seront... On va chercher les fans en fait, avec ce jeu. On va chercher les fans et on les fait un petit peu revenir dans la sphère à l'eau pour essayer un petit peu de rattraper les conneries, donc comme je vous dis c'est ma vision, c'est mon interprétation du problème, le premier qui prend ça pour argent comptant et dit que c'est officiel je vous lance euh, je vous lance, euh, je vous tire, je vous défonce au fusil à pompe quoi, c'est... N'en faites pas des rumeurs, c'est vraiment mon interprétation de la chose, il y a rien du tout qui dit que c'est officiel ou qu'il y a quoi que ce soit, il y a rien même qui dit que ce que je dis est vrai, euh, c'est juste moi si j'étais à la tête de 343 je ferais ça pour essayer de rattraper les gens le plus rapidement possible, voilà c'est tout. Et comme je le disais, je ne suis pas à la tête de 343, je ne suis pas américain, je ne sais pas comment ça se passe chez Microsoft. Et, et voilà, donc on n'a vraiment aucune information. Il ne faut pas oublier que Halo est encore le jeu phare de Microsoft et qu'une série est aussi actuellement en développement. Donc pour pas que l'ensemble s'écroule complètement, pour moi, il faut que le, le, le studio, il faut que Microsoft, en tant que tel, fasse quelque chose rapidement, se bouge rapidement pour Halo. C'est pour, pour ça que je pense que faire quelque chose comme ça, euh, bah, ça pourrait relever le niveau de Halo Infinite, ça pourrait ramener les fans d'Halo euh, autour de l'univers de Halo, et ça serait une bonne... Euh, une bonne idée donc dans le cas éventuel où Halo 3 Anniversary existerait où ça serait ça qui serait euh, euh, en train d'être fait euh, je pense que 343 serait même capable de rebooter la franchise euh, du jeu à partir de cet opus de cet opus si pour repartir sur, euh, sur une base euh, on va dire saine ce qui serait pour moi vraiment du gâchis puisqu'on perdrait Halo 4 qui a pour moi une histoire qui est vraiment fantastique, une histoire de ouf que j'aime particulièrement, je sais que ce n'est pas la vie de tout le monde, mais je suis désolé, je ne changerai pas mes goûts pour vos beaux yeux, donc c'est inutile de m'insulter en commentaire. Donc, aujourd'hui, on est là encore à attendre pour savoir ce qui va advenir de notre saga, quoi qu'il en soit, que mes interprétations elles soient vraies ou qu'elles soient fausses, qu'elles soient par par partiellement vraies ou totalement fausse, enfin voilà, vous avez compris, je pense que le fait de changer d'équipe sur l'écriture des jeux était la chose à faire, maintenant il n'y a plus qu'à espérer en fait que ceux qui seront dessus euh, ne vont pas tout gâcher non plus, ne vont pas, euh, voilà, et de mon côté j'ai quand même la chance euh, d'avoir trouvé la série euh, Halo très intéressante, alors voilà, moi je peux me raccrocher à quelque chose pour, rest pour rester hypé, autour de l'univers de Halo et je sais que c'est pas le cas de tout le monde c'est pour ça que je dis que j'ai la chance d'avoir trouvé la série intéressante euh, mais pour moi la série offre un reboot qui arrive pile au bon moment Puisque à côté de ça donc, euh, on, a, on a Halo Infinite euh, Et moi j'ai ce dégoût, cette trahison on va dire Et le reboot pour la série en fait, c'était la, la meilleure chose que l'on pouvait avoir Parce que le format d'une série ou même d'un film, hein, tout ce qui est cinématographique Ce n'est absolument pas le même que celui d'un jeu ou que celui d'un livre Et des choses qu'on fait donc dans un jeu ne colleraient pas du tout au format série ou au format cinéma toutes les adaptations ne sont jamais fidèles à 100 À chaque fois, il y a des fans qui gueulent euh, parce que c'est pas fidèle, on va dire, au premier support. Ils crachent sur l'adaptation cinématographique. Mais en fait, il faut juste accepter que l'adaptation ne sera jamais un copier-coller du premier format. C'est pas possible. On peut pas. Et si on prend le Seigneur des Anneaux, par exemple, qui a droit à une trilogie euh, de ouf, il euh, ben, faut savoir qu'il y a des, des fans des romans qui crachent sur le film, parce que des choses euh, ne sont pas présentes à l'intérieur, ou sont légèrement transformées, simplifiées, et euh, pour le coup, c'est vrai, je vais prendre juste un exemple, euh, quand on connaît un petit peu l'histoire de, de Boromir, ou encore de, de Denethor, donc l'intendant du Gondor dans, dans, dans les romans, on se rend compte que leurs versions cinéma sont vraiment bidons par rapport euh, à ce qu'offre qu euh, le livre. Donc en soi, dans les films, on perd vraiment quelque chose de, de ouf à ce niveau-là. Mais voilà, le, le, le film ne peut pas tout mettre. Le film ne peut pas tout mettre par rapport à ce que fait un livre. Il faut faire des choix à certains moments. Il y a des choses qui ne passent pas. Euh, au cinéma qui passe en livre et inversement euh, voilà donc il faut accepter qu'un format cinéma c'est un format qui va prendre certaines choses qui va avoir des codes et que les livres peuvent avoir d'autres codes que euh, des BD peuvent avoir d'autres codes quand on prend euh, Astérix et Obélix on parle d'Astérix et Obélix en ce moment parce qu'il y a un film qui sort visiblement minable je sais pas je ne l'ai pas vu mais il faut savoir que même quand il y a un dessin animé qui sort et que le dessin animé est bien fait euh, il prend pour appui plusieurs BD. Donc on n'est pas sur une adaptation fidèle, fidèle puisqu'on a plusieurs BD qui servent à l'adaptation. Euh, une adaptation, c'est donc toujours un petit peu à côté. Voilà, j'avais envie un petit peu de, de repartager ça par rapport à la série. Donc si vous êtes si vous êtes un fan hardcore de Halo, oui, vous allez voir les différences qu'il y a entre les jeux et la série, entre les livres et la série. Vous allez peut-être aussi voir tout ce qui peut être easter egg présent dans les livres qui sont dans la série. Moi, en tant que fan, j'adore ça. J'adore choper les petites infos, les petites easter eggs et les voir ici mises en avant. Et je trouve ça vraiment génial. Et il faut accepter aussi que... Euh, ben c'est pas parce que c'est estampillé avec un tampon Halo que c'est fondamentalement pour vous si vous n'êtes pas quelqu'un qui, qui si vous êtes pas fan des séries ou du monde cinématographique par exemple, si vous êtes un fan de jeux vidéo, restez sur le jeu vidéo c'est pas parce que c'est Halo que vous devez regarder ou apprécier voilà, simplement euh, par exemple si un jour il y a des séries audio sur Halo, il y en a déjà eu un petit peu à, à regarder, techniquement je vais les regarder par curiosité les écouter par curiosité mais c'est pas mon trip en fait, donc je vais être assez éloigné de la chose et je vais pas vraiment les regarder, même si ça peut être très intéressant. Je préfère lire un résumé par exemple sur le wiki Halo de, de ce qui se passe à l'intérieur, ça me convient beaucoup plus. Donc en fait aujourd'hui simplement Allo il en est là où il est on ne sait pas où ça va aller mais j'ai envie d'être confiant pour le futur parce qu'en fait ça bouge et pour moi ils sont en train d'essayer du moins de régler, euh, de régler les, les, les problèmes. Mais ce qu'on ce qu peut voir aussi sur la chaîne, c'est que c'est Iridil qui a fait pas mal de vidéos ces derniers temps pour vous parler d'un petit peu l'actualité. Une actualité un petit peu triste, mais pour vous parler de l'actualité. Et ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours impliqué sur la chaîne, que vous êtes là pour regarder les vidéos, que vous postez des commentaires. C'est vraiment cool de voir que vous êtes toujours impliqué, que vous n'avez pas perdu confiance en, en Halo, en cette saga, en cet univers. Et ça, c'est vraiment cool. Et... Et j'ai envie de vous dire merci pour votre fidélité. On n'a aucun pouvoir sur l'avenir d'Alo, que ce soit donc pour les jeux, les livres... Euh, la série, peut-être un futur nouveau format, je ne sais pas, qui, qui pourront essayer de, de sortir un jour mais on sera toujours là pour euh, vous tenir informé des choses qui peuvent arriver, pour partager la passion sur Halo euh, sur vous aussi, n'hésitez pas à partager votre passion pour Halo de, de la façon que vous voulez en dessinant, en peignant euh, en participant sur le Discord, sur les réseaux sociaux euh, on peut faire vivre Halo pour, pour que cet univers soit grand, la communauté française est une des plus grandes communautés à l'eau mondiale et, et ça serait bête qu'elle tombe en fait simplement et donc déjà merci à vous d'être encore présent aujourd'hui dans ces, dans ces moments qu'on va qualifier de, de sombres donc en attendant des moments qui vont être plus lumineux j'ai envie de vous dire merci encore une fois et surtout j'ai envie de vous dire vivalo je suis désolé pour cette vidéo je suis un petit peu malade j'ai le nez euh, complètement pris j'espère que ça ne s'est pas trop entendu au micro excusez-moi euh, donc euh, pour ça je pense que vous connaissez donc le, le, le slogan, le slogan pour terminer les vidéos c'est vivalo c'est notre slogan depuis des années et j'espère qu'il va encore rester euh, longtemps euh, ce slogan autant que les, les vidéos Alors n'hésitez pas à lâcher vos plus beaux vivalo en commentaire. Pour, pour marquer votre soutien à la licence et, et quant à moi, ben, j'ai juste à vous dire on se retrouve très bientôt, des bisous, vive allo